Brèche de confinement de niveau Euclide, je répète, brèche de confinement de niveau Euclide, SCP-049 est hors de sa cellule de confinement, tout le personnel non combattant est prié d'évacuer le site en suivant les protocoles d'urgence. Tout le personnel non combattant est prié d'évacuer le site en suivant les protocoles d'urgence. SCP-049 est hors de sa cellule de confinement, je répète. Brèche de confinement de niveau Euclide. Évacuez le site immédiatement.